Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Utiliser les services d'une décoratrice d'intérieur, quand on investit, est-ce que c'est pertinent ou pas Dans quelle mesure ça peut avoir un impact C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec euh, comme souvent une visite d'un appartement qui justement a été euh, remodelé, décoré par une société professionnelle de décoration d'intérieur. Alors, déjà, quand on rentre effectivement, eh bien on peut tout de suite voir la, la, la, la patte dire, du professionnel. Et, euh, alors, c'est assez contre-intuitif finalement puisque déjà une décoratrice d'intérieur et eh bien on en utilise assez peu finalement ne serait ce que pour son propre domicile euh, on n'a pas forcément le réflexe et euh, vous qui m'écoutez peut-être que vous avez un peu décoré votre votre résidence principale là où vous habitez mais euh, en vous improvisant en quelque sorte euh, décorateur décoratrice avec euh, parce que vous pouvez trouver à droite à gauche et euh, en lisant quelques magazines bon et ça peut ça peut fonctionner en tout cas c'est pas je pense la majorité des personnes qui, qui, qui m'écoutent et euh, par ailleurs et eh bien quand, vous, quand on parle non pas de sa résidence principale mais d'un investissement locatif et eh bien c'est encore plus contre-intuitif puisque on peut penser et c'est quelque part vrai que c'est un poste de, de dépenses supplémentaire et quand on investit bon, on a plutôt à cœur de vouloir justement euh, euh, bien optimiser l'investissement, euh, ne pas faire trop de dépenses et réduire les coûts au maximum et justement donc se passer des services de quelqu'un dont on pourrait penser d'ailleurs qu'on peut le faire soi-même, hein, acheter des mobiliers, etc. Bon. Alors, sauf que, effectivement, déjà, vous avez deux points majeurs. Une décoratrice d'intérieur, déjà, elle est à même euh, de, de, de, de restructurer un appartement, de l'optimiser, de vous proposer d'abattre des cloisons et d'en recréer d'autres. Il faut savoir que si dans l'appartement où je me trouve à la base il y a eu un projet avec cinq chambres. Donc euh, finalement on est resté à 4 pour rester dans des, dire, des, des proportions euh, habitables et normales, puisque au bout du compte, il y a quand même des, des locataires qui vont vivre à l'intérieur, il hein, ne faut pas l'oublier. Et donc c'est bien de voir le, le, le potentiel locatif, mais c'est bien de penser aussi au confort et à la viabilité, j'allais dire, du, du projet. Donc une architecte euh, d'intérieur peut faire des plans dans ce sens et les, et les, et les ajuster. Et puis, par ailleurs, eh bien, ce, ce, ce, cette décoration que vous voyez, en fait, ben, on reconnaît véritablement le fait que ça ne se retrouve euh, voilà, pas fréquemment. Et il y a une vraie différence qui existe entre ce qu'on peut faire soi-même ou ce qu'on pense pouvoir faire, et le résultat final de quelque chose qui passe dans les mains d'un professionnel. Et cette chose-là, donc, soit ça, ça a un impact. Alors, soit vous êtes dans une ville, justement, qui, euh, qui est assez difficile. Donc, la décoratrice d'intérieur va vous permettre, justement, de vous différencier, de, je vais dire, de laisser sur place tous les autres euh, euh, appartements qui parfois d'ailleurs ne font pas du tout l'objet de rénovation. Donc ça c'est le premier point, vous allez vraiment sortir du lot, c'est là tout l'intérêt d'avoir euh, recours à, à, à ces services qui sont, qui sont plus un investissement finalement qu'une euh, qu dépense. Soit vous êtes dans une ville où la demande est forte, mais là vous allez pouvoir justement eh bien, apporter voyez, un, un, un design, un, un confort supplémentaire, un agencement, euh, comme ces placards euh, euh, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont euh, sur mesure, vous allez avoir des, des équipements qui, euh, qui sortent du lot aussi, et ainsi vous allez pouvoir bah, justifier un loyer euh, plus élevé que la moyenne, donc en quelque sorte euh, récupérer euh, dans la durée, et même faire plus que cela, euh, votre investissement de départ qui consiste à en avoir fait euh, euh, appel à une, à une société de professionnels. Donc c'est les deux raisons qui font, et encore une fois c'est très contre-intuitif, et moi quand j'ai démarré personnellement l'investissement il y a de ça déjà 15 ans eh j'étais loin de m'imaginer que c'était quelque chose de, à la fois de possible déjà euh, puisque je ne connaissais pas très bien ce marché et, et encore moins de pertinent puisque euh, bah, moi aussi je visais euh, quelque chose de, enfin, que, que, je, que je pensais rentable et donc, dans ce sens eh bien, je je souhaitais justement euh, faire le maximum de choses moi-même, acheter le mobilier, le, le monter, le visser soi-même. Vous avez pu connaître ça dans les magasins euh, d'ameublement. Euh, bref, réduire les coûts au maximum et puis euh, bah voilà, essayer de louer au mieux. Donc, moralité vous voyez que cet exemple hein, euh, euh, d'appartement entièrement rénové du sol au plafond, eh bien, que c'est euh, tout sauf une dépense inutile, c'est tout à fait euh, pertinent. Ça a un coût de bien sûr, mais quand vous investissez dans une grande ville, ça, ça fait partie de la stratégie que d'investir de façon packagée et ce serait dommage une fois que vous avez l'appartement de se priver des quelques 5% qui restent pour l'optimiser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des personnes intéressées et puis à vous abonner à la chaîne puisque vous verrez d'autres appartements comme cela là du terrain. Déniché par mes soins pour euh, des clients investisseurs. Celui-ci euh, a été acheté par euh, Guillaume et son épouse, un couple d'investisseurs français expatriés en Asie. Voilà, qui peut suivre euh, toute l'avancée euh, à distance grâce à des photos et des vidéos. Et là, on est prêt à 99% avant la mise en location. A très bientôt dans les prochaines vidéos.